Et yo tout le monde, c'est GG. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment faire un effet de phénix sur Photoshop. Donc on va se retrouver directement sur Photoshop et je vais vous montrer toutes les étapes à faire. Et je vais vous montrer toutes les étapes à réaliser pour faire un super effet phénix. Donc la première étape. De trouver un fond. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le fond, trouver une image. Donc moi, j'ai choisi ce corbeau-là, et enfin un effet gold sur Internet, comme celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par détourer notre phénix. On va dupliquer ça et on va garder uniquement le caillou, ensuite on va prendre notre caillou. Faire comme ceci, on va mettre lui en incrustation et on va mettre lui en lumière tamisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi rajouter un effet par-dessus celui-là dans couleur lookup. Et on va prendre le Chris Warren. Et on va mettre le Chris Warm sur ça qui va faire un petit effet d'ombrage. Donc là déjà on a la base de notre phénix. Et ensuite, la dernière chose à faire, va être de prendre l'outil boa. Et donc après le rendu final et quelques peau final, on obtient ce rendu là. Donc voilà, le tuto est terminé, donc vous pouvez voir l'effet final maintenant. Donc j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas mettez un like et partagez la vidéo. Vous pouvez me donner en commentaire des idées de nouveaux tutos que vous voudriez voir sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut